Oh! Wow. Bon. Oh là là! C'est trop cool que je sois là, hein! What? Oh. Hey, salut! Où suis je euh... euh. Attends! Tu dis rien! Tu es f n'est-ce pas? Euh. Ouais! Euh. euh... Pourquoi là en te C'est trop sympa! Hein. Ah, nous vous sparez Waouh! au manoir! Au Non! Je super. pas. Bon pas... allez. Ah. Euh, tu viens? Tu fais quoi? Euh, pour, euh... Non, tu peux pas venir ici. Enfin, tu peux venir mais. Mais voilà quoi. Ouais, Est-ce que je peux prendre une photo euh, Non, non, non, je suis je, désolé, je, je te laisse le monde. Euh, Bruce, tu peux s'en installer. Euh, ouais, ok, t'inquiète. Ah, pas de souci. Euh, écoute, si tu restes ici, t'as rien, mais si... Et si tu fais quelque chose, euh, Bruce, vas-y, montre lui, qu'est-ce que tu vas te faire voilà hey, oh, OK OK OK